Tiens, on va commencer cette journée, bonjour à, à, à tous, donc c'est la journée annuelle d'agrégation et cette année de CAPES euh, qu'organise le Centre Montaigne, c'est-à-dire plus précisément Alice maintenant qui cette année a fait tout le travail et moi-même et on a le grand plaisir toutes les deux d'accueillir trois jeunes chercheuses qui vont euh, pouvoir vous parler de Jean de Léry en s'appuyant sur les travaux les plus récents, ce qui vous permettra voilà, d'avoir de bénéficier de, de, du regard neuf de la recherche sur l'œuvre qui est au programme de, des concours. Et je euh, vous avais j'avais En tout cas, bon, je ne sais pas, Alice, ce que tu as dit... Oh. Au, au, au master mef pour les agrégatifs, hein, je vous avais dit d'en profiter pour essayer de poser des, de préparer des questions, donc euh, chaque euh, communication durera environ 40 minutes et on va essayer de garder euh, un bon quart d'heure de questions, on fera une pause après les deux premières, voilà, et donc on, on, Alice va les, les présenter plus précisément, mais je remercie... Euh, publiquement, après l'avoir fait tout à l'heure en privé, Rebecca Legrand, Dorine Rouillet et Elisa Pochmaliki d'avoir répondu à l'appel. Elles sont très sollicitées cette année, puisque c'est la grande tournée des stars de Jean de Léry, chaque année avec le programme. Et je suis vraiment très contente que vous puissiez être là toutes les trois. Merci beaucoup, parce que pour nos étudiants, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Euh, donc je vais euh, commencer par euh, présenter euh, Rebecca Legrand, que nous avons vraiment le, le grand plaisir d'accueillir ici, euh, qui va euh, nous parler du corps dans euh, l'histoire d'un voyage, donc le parfait sujet de leçon euh, d'agrégation. Euh, Rebecca Legrand est, est actuellement euh, à Terre à l'Université de Lille et euh, elle termine une thèse sur les perceptions sensorielles dans les récits de voyage à la Renaissance. Euh, elle travaille sur un corpus euh, de neuf euh, auteurs, euh, neuf voyageurs, dont Jean de Léry, mais en fait euh, ce sont en fait tous les voyageurs français euh, qui se sont rendus en Amérique. Euh, alors euh, vous allez euh, sans doute euh, tous euh, la lire puisque euh, elle est euh, aussi euh, chargée de rédiger euh, l'Atlande sur Jean de Léry qui vient de sortir je crois, <rire> euh, donc euh, la partie euh, langue, lexique la, partie langue lexique. de, euh, de l'Atland. Euh, elle a aussi euh, plusieurs, euh, plusieurs ouvrages euh, qui sont euh, déjà publiés, donc, euh, notamment un dossier euh, qui, qui va être euh, publié euh, de manière imminente sur les sorcières euh, dans, dans le Nouveau Monde. Elle, elle participe à ce, à ce dossier au cahier de recherche médiéval et humaniste avec un, un article qui aborde également euh, Jean de Léry euh, autour de la figure de la, euh, de la sorcière. Donc, merci pour l'invitation et pour m'offrir aussi cette parenthèse bordelaise tout à fait bienvenue au cœur d'un semestre assez élérien. Donc Je commencerai euh, justement par une citation de Jean de Léry, euh, citation qui est fondamentale dans la pensée religieuse du XVIe siècle dans laquelle elle s'inscrit. C'est la première citation de l'exemplier euh, « Or, quoi qu'il en soit, disait Vilgagnon et Quinta, ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ne se peuvent autrement prendre sinon que le corps et le sang de Jésus-Christ ». Il soit contenu. Page 176. Donc la présence réelle au nom du corps du Christ lors de l'Eucharistie est un enjeu majeur pour la réforme, et donc plus généralement et avant d'être celui du Christ, le corps est avant tout, de manière générale, l'ensemble des parties constituant l'organisme. Finalement le corps c'est une personne dans sa totalité et surtout dans sa matérialité physique, d'où l'opposition très commune corps et âme. Quand on ne précise pas le domaine, il s'agit du corps humain en général par rapport au corps d'un animal, au corps d'un arbre ou au corps d'un édifice éventuellement. Sur le plan social, le corps est également l'ensemble organisé de personnes exerçant la même profession, ayant la même religion ou les mêmes idées. Donc je garderai pour cette communication l'acception la plus concrète du terme, celle du corps physique, l'ensemble des constituants de l'organisme d'une personne, l'objet humain matériel. Donc ce sujet du corps est fondamental dans la poétique de la prose viatique puisque, comme l'écrit Philippe-Antoine, c'est la deuxième citation de l'exemplier, « la littérature des voyages, dans la mesure où elle s'alimente à l'expérience, met nécessairement en scène le corps par le biais de ces anecdotes qui montrent le voyageur aux prises avec le monde et ses habitants. Le voyageur mange, souffre de la chaleur ou du froid, éprouve les sensations liées au mouvement de sa monture ou du navire qui l'emmène vers de lointains horizons. La relation met en mot cette multiplicité d'informations et témoigne de ce qu'on ne se déplace pas exclusivement dans les livres, « Somme toute, le corps est l'objet même de la relation de voyage ». Et d'ailleurs, c'est une citation tirée d'un numéro de Viatica qui s'intitulait « Le corps du voyageur ». Donc, dans l'histoire d'un voyage, même si la relation est assez riche quand elle est remplie de son propre sujet, page 96, et même si Jean de Léry affirme parler de vue et d'expérience, « Le corps des autres est aussi le support d'une réflexion, et peut-être encore davantage mis en exergue, que justement le corps du voyageur ». On peut alors se questionner sur l'article défini de quel corps parle-t-on lorsque l'on dit « le corps » dans l'histoire d'un voyage. S'agit-il de celui du voyageur ou de celui de l'Autochtone, du Tupinamba, encore davantage représenté et décrit Donc, Les corps, parce qu'ils sont envisagés dans leur matérialité qui en font de simples matières organiques, peuvent être également découpés à l'envie. Les corps que l'on maltraite et que l'on ingère deviennent alors l'enjeu d'une réflexion dans l'œuvre du pasteur Léry, Continuer, notamment en exergue les divergences religieuses qu'il place au centre de son texte. Donc, dans ses réflexions, le corps devient aussi monstrueux, ce qui appelle à l'exhiber encore davantage. Nous nous demanderons donc alors comment Jean Léry envisage-t-il le corps, celui du voyageur et celui des autres, finalement entre attrait et répulsion, et comment fait-il du corps un élément essentiel de sa narration donc, je, je présenterai trois parties dans cette communication. D'abord, si le corps du voyageur est le support essentiel de l'expérience viatique, ce sera ma première partie. Le corps des autochtones est perçu comme un objet de représentation entre fascination et répulsion, ce sera la deuxième partie. Finalement, jusqu'au point où les corps deviennent réellement signifiants dans le discours polémique et esthétique du voyageur. Donc ce sera la troisième partie. Donc pour commencer, le corps du voyageur comme support de l'expérience viatique. Donc Je le disais, le corps qui est d'abord mis en exergue dans l'ouvrage et celui du voyageur Jean de Léry. Et dans cette perspective, on peut d'abord s'intéresser de manière évidente, aussi parce que c'est le sujet de ma thèse, à l'usage des cinq sens dans l'histoire d'un voyage. Donc Léry est un auteur particulièrement remarquable par l'usage qu'il fait de ses perceptions sensorielles, y compris dans le corpus beaucoup plus large des voyageurs du XVIe siècle, cinq sens qui permettent de rendre compte du voyage dans toutes ses composantes sensibles. Donc, il est d'abord intéressant de constater une hiérarchie entre les cinq sens dans l'histoire d'un voyage. La vue est omniprésente, avec 58% des occurrences lexicales. Ensuite arrive l'ouïe avec 18%, le goût, 13%, le toucher, 10%. Et enfin l'odorat pour quelques occurrences qui ne représentent même pas 1% de l'ensemble des termes exprimant les cinq sens. Donc, plus précisément, si la vue est souvent le sens le plus utilisé, on constate que le goût est majoritaire dans un certain nombre de chapitres, donc les chapitres 9 à 13, ce qui décrivent finalement le cadre naturel du Brésil. Euh, ensuite, le chapitre 15, évidemment, celui qui aborde le cannibalisme. Et enfin, les chapitres 21 et 22, notamment les chapitres maritimes. Louis, quant à elle, est beaucoup plus dilué au fil du récit. Donc je ne m'attarderai pas sur la vue et sur Louis, déjà bien étudié par la critique, notamment pour la question de l'autopsie ou de Louis-dire. Je vous renvoie aux travaux de François Artaud pour ces questions. Plus intéressante est la perception gustative. Elle est peu présente dans les premiers chapitres, où il s'agit surtout de mentionner le goût des poissons sur le navire, du pain ou du vin, ce qui est somme toute logique et correspond à l'expérience narrée par le récit. Un tournant est opéré quand le narrateur quitte la petite île de Vilgagnon pour s'installer parmi les autochtones. À ce moment-là, le pain et le vin, à l'origine des dissensions entre protestants et catholiques, sont remplacés par les produits autochtones. Le narrateur n'est plus soumis au régime européen, difficilement importé sur la petite île de Villegagnon, et peut donc se livrer à un plaisir gustatif qui est sous sa plume, l'équivalent en fait d'une autopsie finalement gustative. Il a goûté, donc il peut témoigner qu'il est allé sur place. Et le Brésil se résume à un pays, c'est la citation numéro 3, dans lequel on ne laisse pas de si bien traiter et d'y faire bonne chère sans pain ni vin. Et dès le début du texte, Léry écrit ainsi qu'il peut juger après en avoir tâté. Donc toutefois, cette diversité des aliments et l'éloge faite ne cache pas que l'altérité, tout délicieuse soit-elle, est réduite dans des analogies visant à permettre au lecteur de s'imaginer ce goût. C'est ainsi que la farine de manioc, c'est la citation numéro 4, est d'autant meilleure que quand elle est fraîche, vous diriez, en la mettant en bouche et en la mangeant, que c'est du mollet de pain tout chaud. Donc la comparaison est une manière de réduire l'altérité, tout autant qu'une remarque euh, toute protestante qui retire l'incarnation du pain et du vin. L'intérêt de l'héry dans la suite des chapitres, l'intérêt gustatif, pardon, va jusqu'à fournir des recettes aux lecteurs, notamment page 246, et à donner à voir des voyageurs français qui testant la recette autochtone ne la trouve pas bonne et la modifie de manière à ce qu'ils puissent s'habituer au nouveau goût. Donc on a au moins deux exemples dans l'ouvrage qui montrent bien le degré d'intégration du voyageur dans ce nouveau pays, voyageur qui finalement s'approprie les aliments comme siens et les modifie. Et on le voit, le texte de Léry fait donc du goût une preuve aussi importante, si ce n'est plus que la preuve par la, gu... par la vue. Pardon. De même, le goût euh, se substitue à la vue pour classer et organiser le monde. C'est notamment une analyse de Franck Lestringant qui parle de l'inventaire de la faim euh, dans Jean Léry ou de l'invention du sauvage. Donc, inventaire de la faim qui est notamment présent au chapitre 10, où les animaux sont classés en fonction de leur taille, mais aussi du goût qu'ils ont, puisque Léry commence par ceux qui sont bons à manger, page 258. Donc cette volonté de classer ce que le voyageur voit euh, selon ses perceptions sensorielles invite à nuancer le cœur de la méthode Léry, qui est celle du regard. Donc la méthode Léry qui est celle du regard, c'est une citation de Michel Jeanneret, euh, puisque si une littérature du regard se réalise bien dans la description de Léry, il semble qu'elle est complétée, voire surpassée, par une littérature du goût. Et ici, on peut d'ailleurs souligner l'étymologie latine commune entre le savoir et la saveur, le verbe « sapere ». Dans les récits de voyage, les mots balisent le texte et l'espace. Dans le cas de l'héry, les, les descriptions, par exemple celle du paresseux, tendent une cohérence générale qui est fondée sur le goût. Et finalement, les animaux sont très souvent réduits à de simples aliments. Donc, Cette volonté de classer en fonction du sens du goût semble avoir trois raisons. La première d'entre elles rejoint l'ambition qu'a le narrateur de justifier la véracité de son propos, je viens de le dire. La deuxième raison... Et peut-être symbolique, puisque le voyageur vit auprès des toupines en bas et côtoie donc des êtres dont la priorité est de s'intéresser à ce qui permet de vivre et de survivre. Et le voyageur, devant survivre dans un monde qu'il ne connaît pas, doit s'adapter à une alimentation différente de la sienne. Et fondant ainsi son récit sur ses perceptions gustatives, le voyageur laisse entrevoir son changement de statut... Du simple voyageur étranger au début de l'ouvrage, il devient au fur et à mesure de ses expériences corporelles, notamment gustatives, un autochtone finalement dont la survie dépend en grande partie de ses facultés sensorielles. L'expérience partagée entre les Tupinamba et le voyageur permet ainsi de rendre compte d'une prise de conscience par celui-ci, des priorités de cela, prise de conscience qui se traduit au moyen de cette classification qui est pratique. Enfin, pour terminer sur cette question des cinq sens, l'odorat, je le disais, est le sens le moins utilisé de l'histoire. Euh, simplement, il est très important dans le processus de rémanence, comme cela a déjà été montré par la critique, euh, notamment par Franck Lestringant, euh, surtout pour l'odeur de la farine de manioc. Donc, ce qui m'amène à vous parler de la souffrance euh, physique, puisque en tant que sensation d'une douleur, la souffrance entre également dans le discours plus général sur le corps du voyageur. Et la souffrance dans l'histoire d'un voyage permet d'abord de déclencher des anecdotes plaisantes qui relèvent de l'art du conteur. C'est le cas dans le chapitre 11 notamment, quand Léry narre l'épisode où il manque de mourir à cause d'une morsure de scorpion. Cette morsure s'intègre dans toute la réflexion du narrateur sur le fait de ressentir le pays au plus profond de soi. Donc, je lis l'extrait de la page 294, c'est la citation numéro 5 sur l'exemplier. « Après que j'eus un jour fait blanchir mon lit de coton, l'ayant rependu en l'air à la façon des sauvages, il y eut un scorpion qui s'étant caché dans le repli, ainsi que je me voulus coucher, et sans que je le visse, me piqua au grand doigt de la main gauche, laquelle fut si soudainement enflée, que si en diligence je n'eusse sur recours à l'un de nos apothicaires, lequel, en tenant de mort dans une fiole avec de l'huile, m'en appliqua un sur le doigt, il n'y a point de doute que le venin ne se fût incontinent, un continent, pardon, épanché par tout le corps. De ce fait, d'un ce remède, lequel néanmoins on estime le plus souvent à ce mal, la contagion fut si grande que je demeurai l'espace de 24 heures en telle détresse que la véhémence de la douleur, je ne me pouvais contenir. Les sauvages en étant piqués de ces scorpions, s'ils les peuvent prendre, usant de la même recette, à savoir de les tuer, et, et cacher soudain sur la partie offensée. Donc, plusieurs éléments sont à noter ici dans cette description, puisque c'est parce que l'auteur n'a pas vu le scorpion qu'il se fait piquer, et que l'apothicaire lui applique une huile de scorpion mort. Mais plus intéressant encore est le fait que les riz pensent son lit, au début de cette anecdote, à la façon des sauvages, et que ces derniers, s'ils ont la même mésaventure, usent de la même recette. Donc finalement, c'est au moment où les riz devient un habitant de l'Amérique à part entière, qu'il utilise les coutumes des autochtones, qu'il est touché par les mêmes mots que les Tupinamba. Le récit donne toutefois l'impression que ce sont ces derniers qui usent des mêmes recettes que l'apothicaire français, lequel, évidemment de manière paradoxale, a obtenu la recette par les toupines en bas. Cet épisode narratif à illustrer l'intégration du narrateur dans le pays, puisque c'est sans faire attention, donc au moment où les habitudes sont devenues naturelles, que ce dernier rencontre le même problème que les toupines en bas. Et dans l'intégration de cette anecdote, stylistiquement, on retrouve vraiment... Euh, tous les, les, les éléments qu'on retrouve pour d'autres anecdotes, comme celle du lézard, par exemple, ou encore euh, celle de, de, la, de la poule d'Inde. La souffrance ne permet pas uniquement de déclencher des anecdotes plaisantes, mais aussi des digressions à teneur polémique. C'est le cas des maltraitances faites commises par Ville-Gagnon, des Autochtones tourmentés par Réunion, ou encore des descriptions de la famine dans le dernier chapitre. Justement, si on s'intéresse aux derniers chapitres, donc les chapitres maritimes, on peut voir que la reconstruction littéraire de l'espace de ce nouveau monde révèle évidemment qu'il est porteur d'enjeux symboliques, le plus important d'entre eux étant de donner à voir un lieu inversé par rapport à la France. Puisque lors des épisodes maritimes, la température rend véritablement perceptible l'approche du pays tropical où l'air devient malsain, comme l'écrit par exemple exemplairie à la page 139. La chaleur ne peut être apaisée par l'eau, qui est aussi viciée que le biscuit et l'air pur. Et finalement, les exagérations rendent les conditions de vie sur le bateau infernales, ce qui semble être en accord avec la température, euh, qui est infernale également, sans compter que les marins doivent se protéger d'une pluie, c'est la station numéro 6, qui pue et sans fort mal, mais aussi est si contagieuse que si elle tombe sur la chair, il s'enlèvera des pustules et grosses vessies. Donc la comparaison ici euh, hyperbolique marque une fois encore l'exagération du voyageur et renforce ce passage entre les deux mondes qui altère véritablement le corps au sens propre. Et d'ailleurs, l'incendie qui se déclare sur le navire et qui cause la, mort, la souffrance de plusieurs marins gâtés de brûlures au retour donne une traduction presque littérale de l'expression « étang de feu » que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Et au retour, le choc thermique semble même être inversé lorsque les voyageurs, dont le corps s'était habitué à la chaleur tropicale, se retrouvent près des côtes du Canada, Enfin, un grand détour, et que le navire doit subir un vent qui fait endurer aux marins une telle froidure que durant plus de 15 jours, ils n'échauffèrent aucunement. Donc finalement, l'Atlantique devient une sorte de zone transitoire entre un pays infernal caractérisé par la chaleur, ou en tout cas des températures extrêmes, et un ancien monde qui lui est radicalement opposé sur le plan thermique. Et le corps souffre véritablement du franchissement des espaces. Donc dans cette réflexion sur le corps et l'espace, l'île de ville gagnant devient le lieu d'une guerre de religion en miniature, et la fin de la description de cette île témoigne de l'ironie du narrateur de l'histoire, puisque à peine remis de leur éprouvante traversée, les voyageurs doivent aller porter des pierres, c'est au chapitre 6. Cela fait d'eux des prisonniers qui ne peuvent pas sortir de cet espace, d'autant plus que Villegagnon finit par leur mettre des chaînes aux pieds. L'espace est un espace en construction, construit avec le sang des hommes qui viennent de traverser l'Atlantique et qui ne trouvent finalement qu'une eau corrompue sur cette île c'est l'extrait de la page 165 que je n'ai pas remis ici, mais un extrait qui est très marqué par un vocabulaire de la dureté, un vocabulaire très concret. Et ces pages 164-165 sont une digression, comme le prouve justement l'ouverture du deuxième paragraphe de la page 165, lorsque Léry écrit « Or pour retourner au principal », qui ramène le lecteur à la narration chronologique du voyage. Donc, cette mise en exergue des souffrances subies par les voyageurs sur l'île de Vilgagnon sont finalement une large digression, inscrite dans la teneur polémique du texte, et souligne les exactions commises par euh, l'adversaire Villegagnon. Dans les deux cas, l'expérience du cordonnier, Jean de Léry, déclenche l'art du conteur, donnant ainsi à lire le passage, chez Léry, de l'artisan à l'artiste. L'expérience du cordonnier est travaillée au corps, si je puis dire, pour que puisse émerger, 20 ou 30 ans plus tard, la voix de l'artiste qui rédige son récit. Donc ce corps martyrisé comme déclencheur du plaisir du texte, à visée plaisante ou polémique, est aussi une preuve concrète et même un stigmate de ce qu'avance Léry. Et l'emploi du terme « stigmate » ne semble pas être exagéré quand on sait combien la notion d'élection est importante pour le protestant qui revient du Brésil et qui apparaît finalement au milieu de ces martyrs de la cause protestante. Donc je rappelle qu'en grec, le martyrion est un de témoignage, une preuve, et ce lien entre martyr et témoignage est encore vivace dans la langue du XVIe siècle, comme le souligne d'ailleurs le dictionnaire d'Edmond Huguet, qui atteste la synonymie exacte entre les deux termes. Et cette notion de martyr apparaît fondamentale dans les récits de voyage, où la preuve de la véracité du propos que l'on avance est l'un des premiers enjeux de la relation. Dire que l'on a vu ne suffit pas pour prouver que l'on a réellement voyagé, il faut affirmer que l'on a souffert dans sa chair. Donc pour les riz, le stigma devient en quelque sorte le témoignage du voyage, créant, euh, je cite Grégoire Holtz, « un effet autobiographique qui légitime le récit de la pérégrination ». Et c'est peut-être une manière d'interpréter les remarques sur le corps au chapitre 22, donc page 554, euh, c'est la citation numéro 7. « Il nous fallut comme renouveler nos corps, comme si tous nos sens furent entièrement renversés. Nous fûmes environ huit jours, ayant si dur et ayant la vue si offusquée, que nous pensions devenir sourds et aveugles. » Et Léry, de, de commenter sur ce passage, donc c'est la citation numéro 8, « Dès environ un mois après, je n'entendis jamais plus clair, ni eu meilleure vue. Vrai est que pour l'estomac, je l'ai toujours eu depuis fort faible et débile. » Page 547. Donc finalement, Léry est né une seconde fois. Il a eu besoin d'un nouveau corps pour cette résurrection. De ce nouveau corps, il ne garde que la trace de cet estomac qu'il a eu faible et débile depuis, euh, donc l'estomac en lien avec la famine terrible qu'il a vécue à Sancerre et qu'il relate dans le sommaire discours en 73 et dans son histoire mémorable de Sancerre qu'il a publié en 74. Finalement, l'estomac étant le point commun de ses réflexions euh, sur les horreurs anthropophages euh, et les souffrances du voyage. Et donc finalement, la voix de Léry euh, passe par une nouvelle vue, donc aussi symboliquement, euh, voire autrement, euh, en lien avec la vision de Dieu, et une nouvelle « oui » de la même manière, une nouvelle manière d'entendre l'appel de Dieu. La conclusion de ces épisodes marque le voyageur à vie, puisque ses sens ont été renversés et qu'il a donc eu l'estomac fort faible et débile. Et par rapport à cet estomac, la conclusion, fait, la conclusion pardon, du récit fait de la famine le point d'aboutissement de ce récit, le point d'arrivée en quelque sorte. Les derniers mots de l'histoire d'un voyage demandent justement au lecteur d'excuser le contenu de l'histoire grave et dure. Et on avait des adjectifs assez similaires pour qualifier la famine un peu plus haut dans le texte. Donc, page 532, on a âpre, et surtout, page 533, la famine est dure. Donc, une manière, peut-être pour les rites, d'associer langage et écriture à souffrance du corps euh, et menducation. Donc, le corps... Ouh, je suis allée trop loin dans le Japon, pardon. Le corps présent dans l'histoire d'un voyage n'est pas uniquement... Celui du voyageur. Ah, pardon. Donc n'est celui du voyageur, mais surtout celui de l'autre et en premier lieu, évidemment, celui du Tupinamba. Comme l'écrit Josiane Rieux, les sauvages sont des corps-signes. Des corps-signes dans une représentation ambivalente de l'autre entre répulsion et fascination. Et on peut faire d'emblée une distinction genrée dans la représentation du corps des autochtones puisque si Léry condamne le sabbat des femmes, il est fasciné par les danses des hommes, notamment, qu'il écrit à plusieurs reprises dans des scènes bien commentées par la critique. Je vous renvoie aux travaux de Franck Lestringon. Les hommes sont souvent du côté de l'esthétisation, donc celle de la danse, mais aussi celle de la guerre. Prenons l'exemple du chapitre 8 qui inaugure ce qui constitue l'un des tableaux centrales de l'histoire d'un voyage. Léry commence dans ce chapitre 8, écrit-il, par le principal, c'est-à-dire la description des hommes et femmes sauvages brésiliens. Donc Léry semble av d'abord avoir choisi de peindre les Tupinambas comme une créature naturelle et nue pour qui le jardin d'Éden aurait été créé. Et c'est bien sûr par un natural physique à l'abri des maladies et même des atteintes de l'âge que commence une description scrupuleusement organisée qui s'applique à réaliser exactement l'ordre du programme qui est le titre du chapitre du naturel, force, stature, nudité, disposition et ornements du corps, tant des hommes que des femmes sauvages brésiliens. Donc après la stature et la nudité, les Léry passent alors à leurs ornements, dont il a donné une description détaillée. Donc depuis les ornements qui touchent directement au corps, le trou dans la lèvre, ou le nez écrasé, aux peintures, les tatouages, puis ensuite aux ornements extérieurs, plumes et bijoux, jusqu'enfin aux somptueuses parures de guerre et objets, d'apparats et de fêtes. Donc, tout ceci a été très précisément décrit, et le lecteur dispose, somme toute, de toutes les données nécessaires pour se bien représenter un sauvage. Dans ce chapitre 8, l'Ecphrasis commence par une description partielle, euh, puisqu'elle ne porte que sur... Euh, ce, sur ce que les deux figurations, pardon, mentales et graphiques, ont de commun dans cette nudité de l'homme sauvage. Euh, C'est la citation numéro 9, « Tel que vous le voyez, le Tupinambab, pourtréci après, avec seulement son croissant d'os bien poli sur la poitrine, sa pierre au pertrui de la lèvre. » Mais l'illustration obéit, euh, dit l'auteur qui cautionne d'ailleurs par un nous collectif le travail du dessinateur, donc l'illustration obéit à des impératifs esthétiques et économiques, puisque Léry précise qu'il faut remplir la planche, la gravure, y inclure le maximum d'informations, équilibrer le dessin et le rendre ainsi conforme au canon esthétique de la représentation telle qu'on pouvait la faire à l'époque. Et donc, à regarder la gravure de la page 213, on peut retrouver dans l'utilisation des canons antiques du nul le souci des conventions esthétiques que souligne le texte. Mais on remarque aussi que cette figuration, cette représentation des canons esthétiques gomme totalement dans la description les ornements étrangers et artificiels qu'on qu pourrait s'attendre. Puisque ces ornements, ces décorations artificielles sont vraiment très discrets, voire inexistants sur la gravure, et ils disparaissent au fur et à mesure du texte. Ils disparaissent pratiquement au fur et à mesure du texte. De même, la nudité, qui est présente de manière discrète dans la description de ce chapitre 8, et évidemment présente dans la gravure, mais empreinte au code figuratif classique. Et finalement, le corps de l'Autochtone, représenté ici, donc dans l'image mais aussi dans le texte, et déjà est bien travaillé par le narrateur. Et donc finalement, l'intérêt de cette gravure est de s'attarder sur... Les, les différences brésiliennes, certes, mais que sont la nana ici, comme on peut voir, que sont l'arc et les flèches, euh, mais tout en représentant une figuration idéale, c'est d'une famille euh, monogame, alors que le texte précisait bien quand même qu'on était dans un cadre euh, de la polygamie, euh, figure en monogame, mettant en exergue les liens familiaux. Et au fur et à mesure des descriptions de ce chapitre 8... Le lecteur qui jusque-là était appelé à imiter finalement le peintre se voit proposer un autre modèle, celui du costumier, puisque les ornements qui sont ajoutés au fur et à mesure des descriptions servent finalement dans le texte à rhabiller euh, ce toupinamba. Le passage de la guerre esthétisée ensuite au chapitre 14, page 348, est également à lire dans cette réflexion sur Egphrasis, euh, Convention, esthétique et beauté, qui finalement désincarnent le corps, les corps des Autochtones, deviennent des modèles esthétiques, des œuvres d'art. Et donc, je, je vous montrer des gravures, et on peut aller plus loin dans cette réflexion en s'intéressant aux huit gravures dans l'ouvrage, puisque ces gravures peuvent être regroupées selon les thèmes qu'elles illustrent. La première, vous l'avez à l'écran, représente une famille brésilienne à la nana. Les deuxièmes troisième et quatrième représentent des tupinambas guerriers. Les deux suivantes mettent en avant l'enfer brésilien et enfin les deux dernières représentent plutôt un fait de société avec notamment euh, l'accueil. Donc Ces gravures correspondent finalement à l'organisation générale de l'ouvrage, mais il est intéressant de constater que le narrateur y place toujours l'homme au centre. C'est toujours le corps de l'Autochtone qui est au centre de ces gravures. Puisqu'en effet, les singularités du Brésil ne constituent que le décor de l'aventure extraordinaire, les chapitres sont ordonnés de manière à placer l'homme au centre du livre, puisqu'on a d'abord la traversée de l'Atlantique, l'accueil puis la trahison de Villegagnon dans les six premiers chapitres. Ensuite, on a le décor des chapitres 7 à 13, mais le cœur de l'ouvrage sont véritablement les chapitres ethnologiques, donc 14 à 20. Donc, le récit est ordonné de manière très organisée autour de l'homme et de son corps, quel que soit euh, L'homme, quelle que soit la société à laquelle il appartient, société européenne pour les premiers et les derniers chapitres, société autochtone pour les chapitres centraux. Donc, face à ces corps qui font spectacle, finalement, le texte montre aussi une volonté de cacher certains corps. C'est notamment le cas des femmes nues qu'il convient de rhabiller par pudeur ou par décence. Donc, on l'avait vu dans la gravure précédente, la femme était cachée derrière le corps de l'Autochtone. Dans une autre des gravures de la fin de l'ouvrage, c'est la même chose, les femmes sont de dos. Donc, le corps de la femme, finalement, est caché, certainement pour des questions de bienséance, alors que la nudité féminine est extrêmement importante dans le texte. Euh, notamment, le narrateur compare les femmes à des canes se baignant nues, refusant de porter des vêtements. Euh, dès le début de l'ouvrage, on a une réflexion sur cette nudité féminine. Donc, si la gravure ne permet pas de contempler cette, beauté, cette nudité féminine, alors même que les Brésiliennes ne doivent rien en autre en beauté, euh, c'est surtout... Donc, Probablement, je le disais, pour des questions de bienséance ou pour échapper peut-être à la censure, comme le suggère Franck Lestringant dans une note de la page 235. Donc le lecteur désireux de contempler les beautés euh, décrites pourra uniquement le faire en lisant le texte, comme l'y encourage le narrateur, euh, si la citation numéro 11, que le, que le lecteur par cette narration les contemple comme il lui plaira. Donc pour les femmes et les enfants, justement dans cette question de cacher les corps, on peut également remarquer que l'on a presque systématiquement une animalisation du corps de la femme dans toutes les descriptions. Pour les hommes, on a des comparaisons avec les animaux, mais surtout lorsqu'ils sont intégrés en fait dans le groupe général des Tupinamba. Plus surprenant encore, ces comparaisons animales sont présentes même dans des moments qui peuvent être rapprochés de descriptions qu'on a pu qualifier de pré Prenons l'exemple de l'accouchement auquel Léry semble avoir assisté, donc c'est la citation numéro 12 euh, de l'exemplier. « Touchant l'enfantement, voici ce que, pour l'avoir vu, j'en puis dire à vérité. C'est qu'un autre Français et moi, étant une fois couchés en un village, ainsi qu'environ minuit, nous ouîmes crier une femme, pensant que ce fut bête ravissante, nommée Jeannoir, laquelle, comme j'ai dit ailleurs, mange les sauvages, qu'il a voulu dévorer. Y étant soudain accourue, nous trouvâmes que ce n'était pas cela, mais que le travail d'enfant où elle était la faisait crier de cette façon. « Tellement que je vis moi-même le père, lequel, après qu'il eut reçu l'enfant entre ses bras, lui ayant premièrement noué le petit no boyau du nombril, il le coupa, puis après, à belles dents. » Donc, comme de coutume, la perception visuelle ici se fait gage de véracité. Et on peut d'ailleurs s'étonner de la forte présence des marqueurs d'authenticité ici. Donc, pour l'avoir vu, j'en puis dire la vérité. Nous ouïmes criait une femme. Euh, « Je vis moi-même le père. » marqueur d'authenticité, qui servent peut-être à souligner qu'un tel spectacle n'est pas courant en France, où la plupart des hommes n'assistent pas traditionnellement aux accouchements. Mais plus surprenant est que le corps de la parturienne disparaît, puisque l'accouchement en lui-même n'est pas décrit, et une belle ellipse se trouve dans le texte à ce moment. La description se fait d'abord à l'aide de la perception auditive, qui trompe le français et l'amène à justifier son intervention dans une intimité doublement problématique puisqu'ici on a une intervention du français chez l'étranger, puis euh, l'intervention de l'homme chez la femme parturiante. Donc Léry revendique ainsi un double statut de témoin privilégié, exactement le même statut qu'il aura dans la scène du petit partuit à la page 401, quand il fait un trou à la couverture. Ensuite, ce n'est pas tant l'accouchement en tant que tel, et donc les corps que les narrateurs voient, mais bien le père qui coupe le petit boyau du nombril, et les belles dents présentes ici dans l'extrait ne sont pas sans rappeler la même expression qui parcourt le texte à d'autres moments, et qui est à relier au cannibalisme, comme le souligne déjà Franck Lestringant, euh, comme il l'écrit, « De la naissance à la mort, tout passe par les dents, chez les Tupinamba. Et entre l'écrit et la coupe du cordon ombilical, ici, il n'y a finalement aucune description du corps, soit que les riz ne le voient pas, soit qu'il ne sait pas le décrire, ou alors qu'il l'omet par pudeur. Donc l'accouchement en lui-même n'est pas décrit, mais ce sont bien les gestes euh, qui suivent qui le sont. C'est pourquoi le texte euh, présente ensuite des remarques sur les enfants qui sont modelés à la naissance ou sur la manière d'emmailloter les nouveaux-nés. D'ailleurs, sur cet emmaillotement, donc euh, page 267, Léry note d'abord un souci euh, pour la tendresse du nouveau-né, nouveau euh, marqué dans le texte par le polyptote entre tendre et tendreur. Et cette attention pour le corps du nouveau-né et la manière d'emmailloter euh, les, les nouveaux-nés est opposée à la pratique européenne, justement d'habiller très chaudement les nouveaux-nés, une pratique euh, que les riches qualifient de barbare, puisqu'ils considèrent que ces bébés sont donc à demi-cuits lors de grandes chaleurs. Donc, une fois de plus, les on comparent la civilisation européenne euh, à une population qu'ils considèrent plus, disons, plus civile, plus humaine, bien qu'elle soit cannibale. Et mmh. l'image du nouveau-né, tendre, solidement emmailloté, presque cuit, invite à se poser la question du relativisme, la pratique européenne faisant donc des Français, des cannibales prêts à cuire leurs tendres enfants. Donc le corps des nouveau-nés est caché, dissimulé par ces langes, qui deviennent finalement le symbole de la critique d'une pratique européenne. Euh, symbole d'une critique euh, qui est plus générale euh, sur la question de l'habillement des corps, euh, une réflexion qu'on retrouve assez souvent chez les riz, donc... Euh, Notamment, euh, citation numéro 13 dans l'exemplier, euh, quand les Léry écrit Mais ce que j'ai dit de ces sauvages est pour montrer qu'en les condamnant si austèrement, de ce que sans nulle vergogne ils vont ainsi le corps entièrement découvert, nous, excédant en l'autre extrémité, c'est-à-dire en embaubance, superfluité et excès en habits, ne sommes guère plus louables. Et plus à Dieu pour mettre fin à ce point, quand chacun de nous, plus pour l'honnêteté et nécessité que pour la gloire et mondanité, s'habilla modestement. Donc, cette réflexion sur la nudité s'inscrit aussi dans une réflexion sur la sexualisation du corps des femmes et sur les comportements désapprouvés par les riz, notamment ceux des truchements, euh, des truchements notamment de ce truchement normand, euh, qui s'est envautré en toutes sortes de paillardises parmi les femmes et fils sauvages, après en avoir si bien reçu son salaire que son corps et son visage étaient ainsi couverts et défigurés, donc le corps a ainsi visible euh, la paillardise et l'immoralité. Mais les contacts entre les corps sont aussi ceux des contacts guerriers et des prises de guerre. Donc je n'y reviens pas, mais j'ai déjà fait référence au, au chapitre 14, avec cette esthétisation de la mêlée, notamment de la mêlée guerrière. Je m'intéresserai davantage aux scènes de rencontre entre les Ris et les Tupinamba, puisque l'histoire d'un voyage a même été qualifiée de carte de visite des réflexions sur les scènes de rencontre, euh, par Gary euh, Tomlinson notamment. Donc d'un point de vue rhétorique, Léry aime les effets d'annonce et le texte, ne suivant pas l'ordre chronologique de la narration, est extrêmement bien composé. Et ainsi, Léry offre non pas une seule, mais bien plusieurs scènes de première rencontre, chacune décrite sous un angle différent. Puisque Léry mentionne d'abord les rencontres comme un lieu commun des récits de voyage, puis il en annonce une qui, euh, qui va faire, mais qui est immédiatement annulée, dans la mesure où le navire ne s'arrête pas. C'est un moment où les voyageurs sont encore sur le navire, page 147. Page 154, ensuite, le procédé se répète une deuxième fois. Les voyageurs aperçoivent les habitants de loin, mais ne s'arrêtent pas. Ces derniers, les habitants, sont alors perçus comme un élément du pays, au même titre que les animaux ou que les êtres végétaux. Un échange d'objets avec la tribu rencontrée se fait à distance, mais le narrateur reste sur le navire, et seuls quelques hommes partent marchander un peu de nourriture. Échange qui est décrit immédiatement. Dès cette première rencontre, qui est donc annoncée mais qui n'est pas réalisée, Plane la menace de l'anthropophagie, quand les riz écrit, et c'est la citation 15 de l'exemplier, « Les margayas appartiennent à une nation alliée des Portugais, par conséquent tellement émis des Français, que s'ils nous eussent tenu à leur avantage, nous n'eussions payé autre rançon, sinon qu'après nous avoir assommés et mis en pièces nous leur eussions servi de nourriture. » Les marins sont d'ailleurs conscients du danger d'être pris et boucanés, c'est-à-dire rôtis, puisqu'ils se méfient et n'approchent pas plus près de terre que la portée de leurs flèches. C'est seulement beaucoup plus tard lorsqu'ils arrivent au Cap de Fri, l'actuel Cabo Frio, que le voyageur rencontre les toupines qu'il fréquentera. Une fois encore, l'échange est très court et met simplement en exergue l'amitié entre les Français et les Autochtones. C'est la citation 16. « Outre la caresse et bon accueil qu'ils nous firent, nous dire nouvelles de Paycolas, ainsi nomme-t-il gagnon de quoi nous fûmes fort joyeux. » Donc Cette très brève rencontre frustre une nouvelle fois le lecteur qui n'en sait toujours pas plus. Rencontre d'ailleurs, première rencontre, qui offre un contrepoint intéressant avec l'accueil de Ville Gagnon, dont je parlais précédemment. Ville Gagnon dépeint comme fourbe, très peu agréable. Et à partir de ce moment, le texte décrit à plusieurs reprises les toupines en bas, mais sans jamais rappeler cette première rencontre ou la détailler. La description de la rencontre entre le narrateur et les toupies est donnée beaucoup plus loin, au chapitre 18, et, une véritable, et véritablement est une reprise presque notamment en fait, du texte d'André TV. Et la manchette au chapitre 18, page 449, souligne ici que Léry raconte enfin cette première rencontre, puisque la manchette précise « plaisant discours sur ce qui advint à l'auteur la première fois qu'il fut parmi les sauvages », alors que le lecteur, lui, est presque arrivé à la fin du texte. Cette première rencontre sera rejouée littéralement dans le colloque du chapitre 20, sous forme, sous forme théâtralisée, donnant ainsi à voir, sous deux formes différentes, la même scène, une manière de rendre le texte plus vivant. Donc, il est aussi intéressant de noter la différence avec TV. Euh, je le disais, la première rencontre est euh, totalement reprise à TV. Euh, notamment euh, dans les modifications que fait Léry, il place la première personne du singulier au cœur de la rencontre. Pour ne donner euh, qu'un exemple, TV ne fait jamais intervenir la première personne dans le texte. Il écrit « ils prennent les chapeaux » alors que Léry, lui, fait intervenir la première personne en écrivant « Je me fais prendre mon chapeau », puis les habits, l'épée, etc. Et finalement, cette présence du pronom de la première personne modifie euh, les descriptions, puisqu'avec cette première personne qui est mise en exergue, c'est bien le corps du voyageur qui rencontre les Tupinamba. là où, dans le texte de TV, euh, la, une, on a finalement une désincarnation de la rencontre, on oublie euh, qu'on a le cœur du voyageur, on a simplement un lieu commun euh, qui est répété. Les riz, dans ces scènes de rencontre, replace l'expérience du toucher au centre du texte, donnant à lire une rencontre vraiment euh, actée, celle d'un contact entre les corps. Donc, ce qui m'amène à la dernière partie, donner corps au récit. Donc, dans la première partie, j'ai surtout parler du corps du voyageur, dans la deuxième du corps autochtone, qu'il s'agit de montrer, euh, puisque le, les corps des autres font l'objet de descriptions ambivalentes entre fascination et répulsion. Et on peut même aller plus loin, euh, ces euh, descriptions des corps sont, euh, me semble-t-il, semble à lire avec la double signification du terme monstre, comme on peut l'avoir à la Renaissance. Donc, Je rappelle que... Euh, le substantif « monstre » est emprunté au latin « monstrum », de « monérer de »,« avertir »,« éclairer »,« inspirer ». Donc c'est d'abord un prodige qui avertit de la volonté des dieux, et par la suite un objet de caractère exceptionnel, comme le rappelle notamment Jean Céard. Le verbe « montrer » quant à lui vient du latin « monstrare », qui signifie « montrer, indiquer », et le lien entre le substantif et le verbe est que le « monstre » est celui qu'on montre qu et dans une perspective religieuse, le monstre est ce qui traduit la puissance divine de la création, capable de mettre du désordre dans l'ordre, ou provoquant la terreur ou l'admiration. Et on a ce sens chez les riz, puisque de nombreuses occurrences du verbe montrer désignent une horreur souvent cannibale, et le corps de l'autre devient même un monstre qu'il s'agit justement de montrer. Donc, le corps de l'autre est monstrueux, et c'est un marqueur de l'ambivalence du texte qu'on retrouve à bien d'autres moments. Donc, sur les corps, cette ambivalence se retrouve dans le fait, par exemple, euh, c'est ma citation numéro 17 dans l'exemplier, euh, donc ambivalence euh, dans les parures, notamment les riz décrit de manière assez logièse la pierre qui est enchassée dans les lèvres euh, des, des toupines en bas, mais citation 17, de même leur parure principale, la pierre verte en... Euh, attendez, pardon, j'ai perdu... oui, or il porte, pardon... Euh, telle chose en pensant être mieux parée, mais pour en dire le vrai, quand cette pierre est ôtée et que cette grande fente en la lève de dessous leur fait comme une seconde bouche, cela les défigure bien fort. » Donc finalement, les éléments qui sont vus de manière élogieuse, comme ici la parure, est un élément qui, une fois ôté, révèle des corps monstrueux à deux bouches. Mais la monstruosité se perçoit avant tout dans la réflexion sur le statut des peuples, puisque à quelques reprises, le caractère infernal du Brésil est renforcé par les Tupinamba euh, qui voient un mauvais esprit, euh, aignan, notamment esprit qui les persécute jour et nuit. Euh, et là, je cite TV, « non seulement l'âme, mais aussi le corps ». Donc ces croyances, euh, notamment en aignan, ont souvent conduit à ce que la critique a pu appeler un processus de démonisation des peuples du Nouveau Monde, « Processus de démonisation par lequel les voyageurs font des peuples américains, des civilisations passives et inactives face aux attaques du diable. » Dans notre texte, Léry s'attarde sur la scène de persécution envers les Tupinamba, donc assaillis par Aignan, et notamment parce qu'il ne croient pas en Dieu. Mais pour le narrateur de l'histoire d'un voyage, cela est plus comique que dramatique, c'est le sens de la comparaison qu'il fait entre autochtones et chartiers. C'est une citation analysée par Franck Lestringant dans la préface. Et c'est également pour cela que le narrateur écrit explicitement qu'il est en train de décrire des cas de possession au chapitre 16, lorsqu'il écrit notamment qu'il ne croit pas autrement que le diable ne leur rentrera pas par le corps. Ces scènes de possession ont été analysées par Marianne Closson, qui analyse les scènes du chapitre 16 en les rapprochant des scènes de sabbat, et qui remarque que le narrateur remplace l'adjectif « oragé » de l'édition de 1580, celle qu'on a au programme, par l'adjectif « démoniaque » en 1585, justement parce que Léry a lu le texte de Jean Baudin, « La démonomanie ». Donc cette référence à un traité de démonologie permet au narrateur de l'histoire de rendre les Brésiliennes encore plus adoratrices de Satan et donc finalement de mettre en avant des corps possédés. Plus encore, cette réflexion sur la frontière entre humain et monstrueux se perçoit dans le fameux passage du poisson à main humaine à la page 300, donc, extrait qui fait partie du chapitre 13, le dernier des chapitres consacrés à la faune et aux, poiss et, euh, notamment, et aux poissons, à l'exception de ceux décrits durant le voyage. Donc, cet extrait offre peut-être une réflexion euh, qui est une réflexion sur le lien entre l'homme et l'animal. Donc, euh, la page 300 présente deux anecdotes. La première, donc Dans la première, les autochtones euh, sont en train de se baigner, les Français euh, veulent venir leur aide. Et finalement, cela aboutit à une grande risée. Et la seconde anecdote est celle où un autochtone raconte qu'il a vu un jour un poisson ayant potentiellement une main humaine. Donc, le lien structurel entre ces, ces deux anecdotes et euh, celui de l'eau, finalement, mais surtout le rapport au corps humain et à l'animal puisque les autochtones de la première anecdote sont comparés à des marsouins dans le texte, tandis que le poisson de la seconde anecdote prend l'apparence illusoire d'un homme. Donc la première anecdote illustre le rapport des autochtones à l'eau, Renforcé par le rappel de comparaison animalière déjà utilisée dans le texte, les petits canards, dans cette page, rappellent que les femmes euh, plus haut avaient déjà été comparées à des cannes se baignant douze fois le jour et les marsouins euh, ici, dans cette page 300, enfin, les autochtones sont comparés à des marsouins et la, la description reprend exactement la caractérisation des marsouins que nous avions déjà au chapitre 3. Donc, de cette anecdote, on peut tirer une réflexion sur la diversité de la nature, louée par Léry au chapitre 13, mais peut-être aussi plus largement une réflexion sur la nature de l'homme et son apparence, et par-delà s'interroger sur la nature euh, « sauvage » des autochtones. Surtout s'il se souvient que les accoutrements de ceux-ci font ressembler les toupines en bas, parfois à des monstres, mi-oiseaux, mi-bêtes, notamment quand ils sont revêtus de leur parure de plumes, par exemple à la page 401. Oui, je suis allée un peu trop vite sur la diapo, pardon. Donc, le corps monstrueux fait signe dans sa représentation, on vient de le voir dans l'extrait, mais il fait signe aussi, et c'est évident, dans la réflexion sur l'anthropophagie et l'eucharistie, euh, Puisqu'on mange le corps de l'ennemi dépecé comme on mange le corps de Dieu dans une logique catholique, donc je n'y reviens pas ici. Donc, simplement, je rappellerai qu'un chapitre entier de l'histoire est consacré à l'évocation de ce rituel, les toupines en bas, donc de manger les ennemis dépecés, euh, les ennemis pris en guerre. Le chapitre euh, entier consacré à l'évocation de ce rituel et le chapitre 15 et il précède un chapitre central dans l'histoire, le chapitre 16, puisque ce chapitre 16 montre la rupture entre les peuples qui ne peuvent plus communiquer. Donc la place du chapitre 15 ne semble pas avoir été choisie au hasard, elle se situe juste avant l'échec de la conversion, ce qui est peut-être une manière de souligner que le rituel cannibale est un point de non-retour dans l'humanité civilisée aux yeux de Léry. Et c'est pour cela que les scènes décrites mettent en avant l'aspect cruel plutôt que rituel, donc, ce qui est intéressant dans la question de ce cannibalisme est euh, l'écart que l'on peut avoir entre un cannibalisme rituel, qui est notamment celui des guerriers, donc une valorisation finalement de cette pratique, et le cannibalisme gourmand, qui est celui des vieilles femmes, avec notamment un glissement qui s'opère entre la chair consommée et le péché de chair, lorsque les riz soulignent que les prisonniers euh, qui vont être dévorés euh, se voient non seulement nourris des meilleures viandes qu'on peut trouver, mais aussi on baille des femmes aux hommes, et péché de chair, qui est d'autant plus souligné, quand les vieilles cannibales sont plus convoiteuses de manger de la chair humaine que les hommes et apparaissent comme des sorcières. Et donc, finalement, l'intérêt dans ces descriptions du cannibalisme, l'intérêt pour les riz, est d'associer un cannibalisme concret, donc qui est celui des autochtones, à un cannibalisme métaphorique, puisqu'à plusieurs reprises, il utilise la métaphore donc sucer la moelle, notamment pour dire que les usuriers européens sucent la moelle des orphelins et des veuves. On avait déjà l'expression pour les vieilles femmes qui suçaient la moelle des morceaux boucanés. Et donc la question du cannibalisme, et la, finalement, se lit en parallèle de la dénonciation de ceux qui font payer jusqu'à l'os des innocents. Et le lien avec le syntagme sucer la moelle est peut-être aussi à lire euh, en parallèle du modèle repoussoir Rabelaisien, en rappelant peut-être le fameux prologue de Gargantua. Donc dans le texte, tout tourne autour de l'ingestion des corps, qu'elle soit symbolique ou concrète. Et donc ce qui m'amène pile pour terminer à ma dernière partie, des corps disloqués et démembrés, puisque si les corps sont monstrueux et franchissent parfois la mince frontière entre l'homme et l'animal, ils peuvent aussi devenir le symbole du carnage et de l'horreur subie, tout comme finalement les stigmates chez les riz. Donc, cette réflexion sur la dislocation des corps se lie en parallèle de l'évolution épistémologique de l'époque qui accorde une place importante, notamment au théâtre d'anatomie. Donc tout simplement euh, la médecine qui met en avant euh, disons, la découverte, notamment de l'intérieur du corps. C'était déjà fréquent précédemment, mais le XVIe siècle est fondateur pour cette question. On ouvre les corps pour mieux les comprendre, exactement comme les riz ouvrent les marsouins pour mieux comprendre leur fonctionnement, à la page 133. De manière générale, le texte présente un certain nombre de corps disloqués, avec des membres qui sont montrés ou exhibés, comme les os, les bras ou encore les jambes. Donc, pour ne donner que quelques exemples, c'est le cas quand les autochtones se montrent mutuellement les os des ennemis pris en guerre et boucanés pour s'effrayer, au chapitre, donc, chapitre 14. C'est également le cas quand les riz a peur de voir un pied tendu et mangé, à la page 452, ce pied tendu étant un signal et monstre que Léry prend comme une menace, ou encore quand les toupines montrent la montrent la tête, la tête pardon, du pauvre Anthony à page 373, euh, pour se moquer des Européens, finalement mettent les pièces de ce corps en monstre. Donc page 364. Donc, la liste n'est pas exhaustive et ces nombreuses occurrences des membres découpés et exhibés sont comprises dans la narration comme des menaces de mort, souvent associées à des passages plutôt épiques, mais sont surtout à comprendre dans la comparaison constante qui est faite entre l'anthropophagie rituelle des toupines et les pratiques des bouchers en Europe. Cette comparaison entre visuelle et concrète entre membres dépecées et boucherie permet à l'hérite d'opérer un glissement vers la métaphore qui trouve, j'en parlais juste avant, son point d'orgue à la page 375 quand il dénonce les pratiques des usuriers et des avaricieux. Tout cela, et je terminerai sur ce point, tout cela était déjà bien annoncé en amont, au chapitre 3, dans un passage qui révélait déjà la tension entre répulsion et fascination, puisque en effet, alors que le chapitre précédent, donc le chapitre 2, était consacré aux massacres d'hommes, notamment les actes de piraterie, ce troisième chapitre met en scène des séries de massacres de poissons, avec une gradation dans le crime, poissons volant, bonnites et enfin albacores, albacores qui sont aussi grosses que le corps d'un homme. Et par cette comparaison, on arrive déjà finalement dans le thème de l'anthropophagie. Dans ce même chapitre, on s'aperçoit également que les actions sont de plus en plus cruelles envers le corps des poissons, puisqu'on prend les poissons, on prend les poissons d'abord, on les dévore ensuite et on les torture pour les requins. Donc j'ai mis les extraits sur la diapo. Donc ainsi, la comparaison entre l'homme et l'animal, dont je parlais précédemment dans le passage de la page 300, se lit déjà ici et déjà ici annoncé, les sévices commis à l'encontre des poissons étant déjà une préfiguration de ce qui adviendra dans la suite de l'ouvrage, les prises de guerre, les cuissons et finalement les tortures envers les protestants. Et la dislocation des corps enfin se perçoit encore davantage au chapitre 20. Euh, dans le dernier paragraphe, paragraphe du dialogue qui ouvre le colloque, puisque le Tupinamba à qui il parle, demande « nomme-moi les choses appartenant au corps ». À ce moment, les deux langages se juxtaposent, donc le langage toupi et le langage français, et d'ailleurs on remarque une rupture dans la cohérence du dialogue, puisque le Tupinamba dit « me voilà prêt à écouter », la logique voudrait que le français réponde, et en fait il y a donc une erreur dans le texte, puisque c'est le Tupinamba qui répond. Finalement, donc j'ai vérifié, il ne s'agit pas du tout d'une coquille dans l'édition, et toutes les éditions suivantes ne corrigent pas cette erreur, alors qu'on sait que Léry a porté quand même une grande attention à ces textes. Donc les éditions en 1585, en 94 en 1600 ont à chaque fois cette rupture dans le dialogue ici. Et justement c'est à partir de cette rupture que, que s'arrête la forme dialogique et que commence la présentation en manuel grammatical. Et ce manuel grammatical, justement, s'appuie sur les parties du corps nommées pour illustrer finalement, ici, les possessives. Donc, mon chef ou cheveux, mon visage, mes oreilles, mon front, mes yeux, etc. Donc, on a une confusion signifiante entre les deux interlocuteurs, le bas et le français, juste au moment où on parle des parties du corps. Donc, dans un article, Josiane Rieux remarque que les choses appartenant au corps ne sont pas les membres ni les éléments physiques qui avait servi pour les riz à dessiner des lieux d'éloge des Autochtones dans les descriptions. Mais ici, on commence par la tête, c'est-à-dire le lieu du corps le plus noble et le plus ambivalent, puisqu'il concerne autant la réalité physique que l'intelligence. Donc finalement, les corps sont réunis dans le manuel grammatical. Les corps disparaissent et sont ingérés en quelque sorte, et ne reste que la tête le, re, le lieu de la réflexion. Donc, en conclusion... La réflexion sur le lien entre abstrait et concret dans l'écriture des corps permet d'envisager une autre exception du corps, celle du corps social de la corporation, puisque, à ce titre, les corps individuels deviennent support d'une réflexion sur la communauté, notamment protestante. Le corps du voyageur met en exergue l'esprit de corps qui réside dans la communauté réformée. et C'est aussi pour cette raison que les trois martyrs, sont appelés à la fin de l'ouvrage, sont appelés à disparaître en mer comme les poissons, euh, et ces corps martyrisés, déjà annoncés dès le chapitre 6, reviennent donc au chapitre 22, sont le point d'orgue, finalement, du récit. Et euh, c'est intéressant, puisque le terme « corps » dans l'histoire d'un voyage apparaît euh, pour la première fois dans une citation d'André Tévé, qui, justement, parle du corps des séditieux des truchements qui sont à donner à manger en pâture aux poissons. Donc là encore, on a un lien entre l'homme et l'animal euh, qui me semble assez signifiant quand on évoque cette question du corps dans l'histoire d'un voyage. Merci beaucoup de votre attention et bon courage pour les concours.